Je suis comme ça. comme ça. comme ça. Je comme ça. Tu vois, si elle est Tu vois, gros plan, qui c'est le monsieur qui va passer Allez, ah on se casse, non S'il te plaît. On hein on prend le pied là, et on pas. Y va ouais. pas. Allez, on a, on a la costumière, là. Le chef d'écho, il est où, le chef d'écho, ouais. là alors là, ça se là. passe super là. bien. Ouais. Au pas déco, pas voilà. Le changement, pas la voilà. personnalité... Voilà. C'est ce qui voilà. s'appelle la polyvalence, n'est-ce pas voilà. <rire> Un petit sourire, hein, voilà. Hop là Je Oui, oui. Alors, changez. Voilà. Bon bonjour. Comment voilà. ça va le, ré, le réal. Je vais être obligé de faire Bonjour, des misères. bonjour. Bah, parce que, je, suis, je suis un méchant. Voilà. Démise doux. mises de fond. Démise... Ah, Vous le venez pas. C'est Non, de là. Mr. Alain, Alain. Allez, allez, allez. Est-ce qu'il je petit, Et ils ne vont pas finir, Regarde, regarde ce que je fais. Je t'ai là. C'est bon. C'est bon. C'est mais ouais. Yes, Ben, ah, ah, très agressif, ah, okay. <rire> okay. ben, yeah. ça! qui se Ok! Elle en l'air! Yeah! C'est fait celle-là! Elle est euh, en film!